Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation Bash. Aujourd'hui, nous allons aborder les tests des fichiers avec Bash. Alors, Les objectifs de cette vidéo vont être d'apprendre à faire des tests sur les fichiers en répondant aux questions suivantes. Alors, Comment tester si un fichier existe, si un fichier n'est pas vide, si un fichier est régulier, s'il s'agit d'un répertoire, d'un lien symbolique, d'un tube nommé, d'une socket, si l'utilisateur courant peut exécuter un fichier, s'il peut lire un fichier, s'il peut écrire dans un fichier, si un fichier est plus récent qu'un autre, et comment tester si un fichier est plus ancien qu'un autre alors tout d'abord, voyons comment tester si un fichier existe. Alors pour cela, on va utiliser l'option petit a ou l'option petit e. Donc prenons un premier exemple donc, où on va tester justement si un fichier existe. Donc on va faire ce test sur un fichier que l'on sait qu'il existe, par exemple, comme etc/fstab, Voilà, et vous vous en doutez bien, dans la mesure où etc/fstab existe, normalement, le test devrait renvoyer 0 car il s'agit d'un succès. Et effectivement, dans la mesure où etc/fstab existe, le $.interrogation nous renvoie 0. OK, donc voyons maintenant donc, un deuxième exemple où cette fois-ci, on va tester sur un fichier qui n'existe pas. Voilà. Donc, par exemple, on va faire test-a-etc-fs-tab, on va mettre un e, voilà, Echo dollar, point d'interrogation, et le système nous renvoie 1, car effectivement, le fs-tab -e n'existe pas, le fichier etc-fs-tab -e n'existe pas. Ok. Alors, attention, toutefois, les dossiers, les tubes nommés, les liens symboliques sont aussi, des, aussi considérés pardon, comme des fichiers. On dit souvent que sous Linux, tout, tout est fichier. Alors, prenons un exemple, où là, dans cet exemple, on va créer un répertoire slash tmp slash pipi, et on va faire un test sur l'existence de ce répertoire. Voilà, donc au cas où j'en ai plusieurs, voilà, donc mkdir, slash tmp, slash pipi, voilà, et là je fais test-a, slash tmp, slash pipi, voilà, je fais echo dollar, point d'interrogation, là le système renvoie zéro, car effectivement, slash tmp, slash pipi est bien, donc, un fichier, euh, même s'il s'agit d'un répertoire. Ok, alors comment tester si un fichier n'est pas vide Donc pour cela, on va utiliser l'option ⁇ s'. Donc prenons un exemple où cette fois-ci, on va tester si le fichier usr bin Firefox est un fichier qui n'est pas vide. Donc là, on va faire ⁇ test, -test ⁇ s -usr bin Firefox, point virgule, écho point d'interrogation. Et le système nous renvoie 0, c'est-à-dire que le test est passé car usrbin Firefox est un exécutable qui n'est pas vide. Alors, comment tester si un fichier est régulier Cette fois-ci, on va utiliser l'option f. Donc, on va prendre un premier exemple où là, on va être face à un, fichier, un vrai fichier, c'est-à-dire un fichier régulier, comme encore une fois etcfstable. On fait test f etcfstable, echo Voilà, et vous vous y attendez. Dans la mesure où etcfstable est un vrai fichier, c'est-à-dire un fichier régulier, le, euh, la valeur de retour de $.interrogation est égale à 0. Donc, prenons cette fois-ci un deuxième exemple où là, on ne va pas mettre un fichier régulier, mais on va mettre un répertoire, comme par exemple etc, et on va regarder ce que ça donne. Et effectivement, dans la mesure où ETC, même s'il s'agit d'un fichier, il ne s'agit pas d'un fichier régulier car c'est un répertoire, et sous Linux un répertoire, on vient de le voir, c'est également considéré comme un fichier, on voit que la valeur de retour du test, en fait, nous renvoie à 1, c'est-à-dire que le test a échoué. Ok, alors, comment tester cette fois-ci si un fichier est un répertoire Donc Pour cela, on va utiliser l'option-petit-d. Alors, prenons un exemple. Donc Dans cet exemple, on va tester si le répertoire-etc de tout à l'heure, en fait, est un répertoire. Donc là, je vais... Reprendre mon test et au lieu de mettre petit f je vais mettre d. Cette fois-ci on voit que le test renvoie 0, c'est-à-dire qu'il passe. Donc autrement dit que slash tc est eh bien un répertoire. Alors comment tester si un lien est symbolique Donc pour cela on va avoir deux options, donc un petit h ou. -l". Alors -l", pardon. Alors il faut savoir qu'entre ces deux options il y a quand même des petites subtilités dans lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail. Alors donc prenons un exemple où dans un premier temps, pour cet exemple, on va créer un lien symbolique, puis on va le tester avec successivement les deux syntaxes-h et l. Alors, donc reprenons ce lien symbolique. Alors d'abord, je vais effacer tous les reliquats de mes anciens tests. Donc là, je crée mon lien symbolique, comme je vous disais, sur le fichier ETCFSTAB. Et par exemple, je vais l'appeler Ok, Donc mon lien symbolique est créé. Maintenant, je teste. sbfsstab.echo $.interrogation. Et effectivement, ça me renvoie 0 car le tiret petit h va tester si slash tmp slash est un lien symbolique. Et dans la mesure où c'en est, cela renvoie 0, c'est-à-dire que le test passe. Et avec le tiret grand on a précisément le même résultat. Ok, alors voyons maintenant comment tester si un fichier est un tube nommé. Alors il faut savoir qu'un tube nommé c'est une pile, c'est-à-dire que tous les éléments que l'on va mettre dans cette pile, ils vont ressortir dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que le dernier finalement qui sera ajouté à la pile sera le premier qui sera lu par quelqu'un, par un programme en fait, qui va lire ce tube nommé. Voilà, on dit que c'est une FIFO, first in, first out. Alors pour cela on va utiliser l'option "-p". Donc prenons un exemple où on va créer un tube nommé avec la commande mkfifo, puis on va tester ce tube, puis un autre fichier. Alors donc, je m'exécute, donc mkfifo, slash tmp slash. Alors pareil, hein, je vais regarder s'il n'y a pas des reliquats. Il y avait effectivement des reliquats de test. Donc mkfifo slash tmp slash mypipe. Voilà. Et donc là je fais test petit p, slash tmp slash mypipe. Echo dollar point Et là le système me renvoie 0 car effectivement slash tmp slash mypipe est bien un tube nommé. Voilà. Et donc si maintenant je fais ça sur un fichier régulier, ou sur un répertoire, enfin globalement, voilà. Sur quelque chose qui n'est pas un tube nommé, je m'aperçois que le test envoie bien un car le répertoire slash etc n'est pas un tube nommé alors comment tester si un fichier est une socket donc pour cela on va utiliser l'option -s, grand voilà, S et donc pour cet exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une socket TCP avec comme descripteur de fichier 63 et cette connecte, cette socket, pardon on va la connecter à google.com sur le port 443 puis on va tester si ce fichier est une socket. donc pour cela j'utilise les commandes qui vont bien sous Linux pour faire ça, donc là je fais exact le, le numéro du descripteur de fichier, slash dev slash TCP donc ça c'est le protocole TCP ça avait été UDP, j'aurais utilisé UDP Voilà google.com slash 443, donc ça c'est le numéro de port. Voilà. Donc là en gros, j'ai euh, créé mon descripteur de fichier et je l'ai connecté sur /dev/tcp/google.com sur le port 43. Voilà, et maintenant donc je vais tester si le fichier slash /proc/$ dollar, donc bash PID Slash fd slash 63 qui correspond finalement euh, au fichier qui est relié, donc, euh, donc à la socket qui est reliée justement à google.com sur le port 443. Donc ce fichier en fait vous pouvez le retrouver là. Toute la subtilité en fait c'est de connaître juste le numéro de processus du bash mais on l'a en l'occurrence grâce à la variable d'environnement bash pid. Voilà. Et donc là ici je fais écho dollar Et là le système sans surprise me renvoie 0, c'est à dire que effectivement le fichier qui se situe là est bien une socket comme on s'y attendait. Ok, alors voyons comment tester si l'utilisateur courant peut exécuter un fichier. Alors pour cela, on va utiliser l'option "-x". On va prendre encore un exemple, où là on va tester si Firefox est exécutable par l'utilisateur courant. Donc on va faire test "-x userbin firefox, point virgule, echo, dollar, point Voilà. Et effectivement, userbin firefox est bien exécutable par l'utilisateur courant. Et donc... Si par exemple je fais ça, donc j'affiche les permissions de usr Firefox, on voit que bien que usr bin Firefox appartienne à l'utilisateur root et au groupe root, malgré tout en fait, tout ce qui enfin, tous les, tout, tout les utilisateurs qui n'appartiennent pas à ce groupe et qui ne sont pas l'utilisateur root ont quand même le droit d'exécution, c'est ce qu'indique là le petit x. Voilà, donc ça marche. OK, alors comment tester si l'utilisateur courant peut cette fois-ci lire un fichier Donc pour cela, on va utiliser l'option "-r". On va prendre un exemple, où cette fois-ci, on va tester si l'utilisateur peut effectivement lire le fichier "-etc fstab", hein, ce qui est le cas. Alors, test-r, etc fstab, point virgule, écho, dollar, point Et Effectivement, donc ça renvoie 0, c'est-à-dire que etc fstab peut être lu par l'utilisateur courant. OK, alors comment tester si l'utilisateur courant peut écrire dans un fichier Donc pour cela, on va utiliser l'option -w. Donc prenons un exemple où on va voir si l'utilisateur courant peut écrire dans le fichier tmp Alors, c'est pareil on fait donc `test -w .bashrc.`, Effectivement, le système renvoie 0 car l'utilisateur courant peut effectivement écrire dans le fichier bashrc. Okay. OK, alors voyons comment tester si un fichier est plus récent qu'un autre. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, Pardon. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer euh, en fait, sur la date de modification. Donc, on va utiliser la syntaxe file1-nt, donc newther than file2. Voilà. Donc, prenons un premier exemple où, dans cet exemple, on va créer deux fichiers. Donc, l'un va être forcément plus ancien que l'autre, c'est-à-dire que le premier qu'on va créer va être plus ancien que le second que l'on va créer. Puis, on va tester justement la récenteté, je ne sais pas si ça se dit, entre ces deux fichiers. Donc, d'abord, on va créer le fichier. Donc, slash tmp slash plus vieux. Voilà, et plus récent. Ok, et donc là maintenant je fais mon test. Donc test slash tmp slash plus vieux, euh, pardon, plus vieux, voilà, tirer nt slash tmp slash plus récent. Voilà, alors est-ce que plus vieux est plus récent que plus récent On est d'accord Et normalement, c'est faux, c'est-à-dire que le test doit renvoyer un. Effectivement, le test échoue car plus vieux n'est pas plus récent que plus récent. Et si je veux donc faire en sorte que le test passe, il s'agit juste d'inverser les deux. Paf, plus vieux. Voilà. Et cette fois-ci, le test passe car effectivement plus récent est plus récent que plus vieux. Voilà, alors comment tester l'inverse, c'est-à-dire si un fichier est plus ancien qu'un autre Et pour cela, donc, on va aussi se baser sur la date de, de modification et on va utiliser la syntaxe file-ot-file2. Donc ot, c'est pour older than. Donc prenons notre même exemple, où là, on va reprendre donc, le cas de figure hein, de tout à l'heure, puis on va juste re retester en fait avec les arguments. Alors, est-ce que plus récent est plus vieux que plus vieux D'après vous, non, effectivement, plus récent n'est pas plus vieux que plus vieux. Et si par contre, je veux que le test passe, à ce moment-là, je mets ça, c'est-à-dire est-ce que plus vieux est plus vieux que donc et tiré OT, c'est-à-dire older than, plus récent. Oui, effectivement, plus vieux et plus vieux que plus récent. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu sur https://coders-skills.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.